Je dessine depuis toute petite et du coup je voulais vraiment mettre en application euh, bah, le dessin, euh, les portraits que je faisais sur papier, bah, plutôt les faire sur décor. J'ai choisi Makeup Forever Academy, non seulement parce que euh, c'était pour moi la meilleure des formations, mais également j'ai pu rencontrer euh, des personnes avec qui j'ai pu travailler par la suite, une fois diplômée. Hello, 大家好，我是 JJ。我呢，之前一直在德国生活，然后二零一八年的时候呢，就回到了上海来 make up forever 的大师班就读了。很小的时候就已经开始拿着妈妈的化妆品啊，自己在那边乱画。Dans le cadre de l'exposition pour mon body painting, j'avais juste un thème donné qui était la, la texture. J'ai décidé de créer un paysage lunaire. Et assez aérien. Ça a été beaucoup d'entraînement, de... beaucoup de tests aussi. Dans j'ai voulu donner une orientation voilà, de, de peinture comme sur une toile, donc en fait, ça m'a tout de suite ressemblé. Euh, lors du body painting, je suis tombée sur le thème animal. J'ai choisi donc le caméléon. C'est vrai que se pose beaucoup de questions. Euh, on a un peu de doute sur le placement, le mélange des couleurs. Donc les profs sont surtout là pour vous rassurer et pour vous donner cette confiance en vous. Si je pouvais décrire l'académie en trois mots, ce serait Découverte, aventure et dépassement de soi.